Bonjour à tous, sujet du jour, l'annonce immobilière. Alors l'annonce, premièrement, prenez le temps de bien la construire. Deuxièmement, faites attention aux mentions légales. Si vous commercialisez un bien soumis à la loi Allure, n'oubliez pas de bien vérifier le nombre de lots et surtout d'indiquer les charges annuelles. Vous aurez également l'obligation d'indiquer les procédures en cours s'il y en a. Et puis, n'oubliez pas également de bien mettre en avant le DPE, le fameux Diagnostic de Performance Énergétique, Attention, celui-ci doit être attesté par un diagnostiqueur et vous ne pourrez pas communiquer tant que vous n'avez pas tous les éléments. Les DPE avec la mention « en cours » ou « non indiqué » ne peuvent être retenus. Vous aurez par contre de temps en temps des DPE vierges qui seront attestés par le même diagnostiqueur. Avant de positionner votre annonce, assurez-vous de disposer de tous ces éléments pour avoir une annonce irréprochable.